Un petit poussin jaune là-bas C'est C'est tu passes hein parce que... Mais il est totalement pourri. Ah, c'est bien. Je comprends pas parce que c'est vachement large. On sait pas à l'image de comment c'est stretch au-dessus en fait. Et là ça. Alors je sais pas si on va voir mais c'est blindé d'Aragonite, partout Bon bah voilà ce qu'on trouve hein Mais bon pour ça euh, faut descendre ah, C'est pour ça qu'on descend en fait pour avoir les billes ah c'est beau là, ça va longtemps et c'est vendredi. Là. Ouais mais elle était pas sur la topo. On entend bien du bruit mais on n'y voit rien. C'est nul. Si on n'y voit rien, c'est qu'il remplit le trou. Ouais, je vous l'accorde, c'est pas tellement tellement large en fait. Putain en trucage, ils sont forts. Hein. Non Tu es fort ah, C'est ah. prêt est à côté, donc je ne pouvais pas passer. J'ai que... failli le perdre parce que la jubilière, elle cet s'était -là, là de mon menton. En fait, il m'a fait chier ce truc.